C'est une intervention qui m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé, en fait. Je trouve que euh, Philippe Corcuff, en fait, il vient appuyer avec des théories, des choses qu'on discute euh, dans l'éducation, au CMA ou dans l'éducation en général. Et, euh, et j'étais contente d'entendre un penseur, un grand penseur, un théoricien qui vient appuyer à nos, nos des, des débats ou des discussions qu'on peut avoir. Alors, sur quoi, par exemple Alors, ben, moi, je pensais... Euh, il bon, y, y a eu plein de choses, hein. mais ce qui m'a ce marqué, c'est euh, tout ce qui a trait euh, à, à l'identité de, des, des individus. En fait, Philippe Corpuff, il dit que, euh, les, euh, que dans les discours politiques, en fait, on a tendance à faire de l'identitarisme et à, à renfermer les gens dans une identité unique euh, ou, euh, ou pri principale. Et, euh, et c'est vrai que c'est une tendance aussi un petit peu naturelle parfois des gens de se renfermer dans ces identités-là. Ces identités et, euh, et, et c'est vrai qu'on dit au Séméa, ben, euh, non, euh, on lutte contre l'essentialisme. <rire> c'est Philippe Mérieux qui dit qu'il faut lutter contre l'essentialisme des, des, euh, des personnes. Et euh, de se dire qu'un individu, il a une pluralité d'identité auquel il fait référence, qui vit au quotidien. Et euh, c'est important. Et c'est des choses qu'on doit être capable de. Euh, de travailler avec chacun pour justement que chacun ne soit pas ni renfermé et puisse avoir la capacité de, de, de s'émanciper à travers toutes les dimensions, la pluralité des dimensions qu'il qui compose en fait. Et euh, c'est vrai que c est, c est, ces discours-là, c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup dans les discours actuels ou dans les médias actuellement. Et il euh, y a un travail à faire pour pouvoir justement pouvoir être mieux entendu parce que c'est important et encore plus aujourd'hui, c'est encore plus important aujourd'hui dans le climat et dans la société dans laquelle on vit.